C'est donc notre invitée ce matin, je vous le disais, Sandrine Rousseau, la candidate à la primaire d'Europe Écologie-Les Verts. Elle répond aux questions d'Alix Bouilléguet. Sandrine Rousseau, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. En fin de semaine, vous étiez à Poitiers, vous n'étiez pas la seule. Il y avait tous les postulants à la primaire des Verts, Yannick Jadot, Éric Piolle. Alors, des candidats qui étaient très sages, très polissés, est-ce que vous aviez signé un pacte de non agression fallait pas faire de vagues on n'a pas signé de pacte de non-agression, mais on est, dans, la même, on est dans, la, dans le même parti politique et puis on a la, le même objectif, c'est de gagner la présidentielle. Et pour ça, on sait très bien que ce qui tue en fait le processus des primaires, c'est ces moments précisément de petites phrases et de tensions les uns contre les autres. Alors peut-être que ça... S'agitera un peu plus à un hein, moment de la primaire. La primaire c'est bientôt, c'est le du 14 au 16 septembre, c'est ça Oui, alors il faut absolument s'inscrire avant le 12 septembre. N'importe qui peut s'inscrire, il suffit de cliquer sur lesécologistes.fr et n'importe qui, à partir de 16 ans, peut s'inscrire. Et vraiment, j'invite le plus de gens possible intéressés par l'écologie. On voit le nombre de catastrophes qui se multiplient depuis mmh. le début de l'été. Et vraiment, je... à part choisir dès maintenant qui portera les couleurs de l'écologie, quelle force aussi on donne à cette à cette force. Cela dans le dans le paysage politique, euh, voilà, venez, choisissez, faites euh, et cet exercice démocratique qui est aussi très enthousiasmant, qui est de se dire, euh, bah, peut-être que j'ai un peu la main sur le candidat ou la candidate, j'espère la candidate qui portera les couleurs de l'écologie. L'appel a, a été entendu. Euh, c'est vrai que jusqu'à présent, vous faisiez plutôt figure de, de challenger, mais vous avez fait, on peut le dire, votre petit effet euh, pendant ces, ces, ces journées euh, euh, d'été. Est-ce que euh, votre principal handicap, c'est votre manque de notoriété mais je pense que, il enfin, n'y a pas de manque de notoriété, et il n'y a pas de surprise non plus en réalité. -dire que moi je suis engagée sur l'écologie depuis des dizaines d'années, depuis des dizaines d'années. Depuis des dizaines d'années je suis connue dans les réseaux, depuis des, dix, et alors, depuis des années, moins de dix ans, mais depuis des années je suis aussi connue dans les réseaux militants, des droits humains. Et donc... mais, mais si je peux me permettre et si je peux faire un parallèle, euh, c'est vrai qu'un euh, déficit de notoriété euh, chez, chez les écologistes c'est pas forcément un handicap au sein de cette famille. On a vu avec Eva Jolie en 2011, elle a battu Nicolas Hulot, qui, pour le coup, était très médiatique, mais... Après, au moment où on devient euh, candidat à la présidentielle, on voit que ça pose plus de problèmes. Elle a fait, en l'occurrence, Eva Jolie, euh, 2,3% euh, à la présidentielle de 2012. Donc, est-ce que c'est pas l'écueil Oui, mais Eva Jolie, bon, déjà, elle a fait une campagne qui est très courageuse, Eva Jolie. Hein C'est-à-dire qu'elle a fait une campagne sur des valeurs. Et, en fait, le, le truc d'une élec élection, c'est d'être en phase avec l'état de la société au moment où on, on se présente. Et là, moi, ce que je porte dans cette, euh, dans cette primaire, c'est de dire qu'il y a vraiment un mouvement de fond dans la société, un mouvement très puissant, peut-être un peu silencieux pour qui ne regarde pas attentivement, mais qui en fait est extrêmement fort et, et qui dit « mais nous ne voulons plus être dominés, nous ne voulons plus qu'on nous impose des choses, nous voulons participer au processus de transformation écologique » dont on a besoin. Nous voulons aussi une, une, un courage politique. Nous voulons une radicalité écologique. Nous voulons arrêter les images catastrophiques que l'on voit de manière permanente et nous voulons des personnes qui sont capables de mener ces combats-là. C'est ce que je propose. Alors justement, euh, vous parlez de radicalité, vous vous définissez comme une écologiste radicale. C'est quoi la radicalité euh, C'est mettre des amendes C'est imposer l'écologie avec, avec un bâton euh, C'est la fameuse... Euh, euh, C'est faire du punitif, comme on dit oui, on a cinq ans pour agir. Ans. Le GIEC, donc le groupement international des experts sur le climat, nous a dit là la situation s'aggrave terriblement. On a cinq ans pour agir. Donc en cinq ans, on a un défi, et ce n'est pas un petit défi, c'est de changer notre système productif, notre système économique, nos consommations, pour faire en sorte qu'on émette moins de carbone. Donc pour ça, il faut isoler les logements, modifier les transports, faire en sorte que l'on consomme moins de biens, et que l'on construise une société qui soit fondée au contraire sur de l'émancipation, sur, sur du service, sur de l'accès à des biens communs. Ben, avec des Avec les outils. Avec de la contrainte Mais non, au contraire, avec de la démocratie, avec de l'enthousiasme, avec de la participation. Et puis, évidemment, avec des outils économiques aussi. On ne, pourra, on ne pourra pas se passer de ces outils économiques. Mais moi, ce que je voudrais, c'est justement une espèce d'émulation de, de, de partout en France. Parce que moi qui fais le tour de France dans cette campagne, je vois partout des initiatives, mais incroyables, de citoyens et citoyennes qui s'organisent tout seuls, souvent avec les moyens du bord, pour faire des choses extraordinaire. Bon, faire de l'écologie, pour... ça ne sera pas forcément euh, plus d'impôts, plus de taxes euh, pour, pour ceux qui sont un peu plus résistants Ne pas faire d'écologie, c'est plus d'inondations, c'est plus d'incendies, c'est plus d'angoisse sur l'avenir. Faire de l'écologie, oui c'est donner un prix au carbone, mais faire de l'écologie c'est aussi regarder ses enfants et pouvoir leur dire oui ça n'a pas été complètement facile de changer mon mode de vie, mais je l'ai fait pour pour toi, pour que ta planète, le monde dans lequel tu vives, soit un monde de paix et un monde respectueux. Mais quel bonheur Quel bonheur de faire ça. Vous vous définissez aussi comme une écoféministe, alors c'est-à-dire je vais je vais je vais donner votre définition, vous dites que tout notre système économique, social, environnemental est fondé sur la prédation, oui. vous dénoncez aussi un système patriarcal. Est-ce que c'est pas un peu réducteur et surtout extrêmement stigmatisant pour les hommes <rire> c'est pas du tout stigmatisant pour les hommes, mais enfin exclu. En tout cas, peut-être un côté excluant de se dire, euh, euh, bah c'est eux les plus forts, donc euh, donc c'est eux les méchants. Non mais je n'ai pas dit que les hommes étaient les méchants, et par ailleurs, le système de le système de prédation, oui, c'est un système patriarcal, oui, c'est un système de structure de la société, et oui, évidemment, les hommes ont une responsabilité mm -hmm. là-dedans, mais évidemment que chaque homme n'a pas une, resp une responsabilité, c'est-à-dire que c'est un système structuré de cette manière-là. Pour autant, chaque homme a une responsabilité, c'est de faire en sorte qu'on atteigne l'égalité, qu'on sorte de ce système-là. Et pour cela, nous avons besoin des hommes qui disent eux-mêmes non, nous ne voulons plus être dans cette situation-là. Et en politique, le débat politique mérite aussi que justement la place des femmes, la voix des femmes dans le débat politique, soit respectée, que les hommes politiques respectent les femmes politiques. Et on l'a vu aux journées d'été, il y a eu tout un, un truc autour euh, autour de la bousculade, euh, autour des journalistes qui entouraient Eric Piolle. Mais là, typiquement, vous voyez, moi, je, je, je me suis fait bousculer par cette envolée où tout à coup on s'est dit, bah, il, il ne peut y avoir que lui comme favori. <rire> moi, j'étais à côté, il ne pouvait y avoir que lui. Et là, sa responsabilité à Eric Piolle, c'était de dire, non. Stop on arrête on fait pas de la politique comme ça et on respecte les personnes qui sont à côté et c'est ça aussi le changement de, de politique et, et c'est ce que j'appelle et c'est le message que j'envoie à, à mes collègues là depuis deux jours je suis cyberharcelée sur les réseaux sociaux parce que euh, j'ai dit ça j'ai dit on ne mmh. peut plus être, on ne veut plus être dominé et 73% des femmes euh, 73% pardon, des cyberharcelées sont des femmes Aujourd'hui nous voulons avoir la voix au chapitre. Nous voulons participer aux décisions, nous voulons nous organiser pour gagner ces élections, pour faire en sorte que nous sortions de ce système de domination. Et moi, je dis aux hommes, mais franchement, venez, venez participer à cette société égalitaire. Quelle, quelle joie ça va être, quel enthousiasme on ça verra va être de créer une nouvelle société. Si on verra si effectivement les hommes, notamment, euh, entendent votre message. Merci beaucoup Sandrine Rousseau, merci d'avoir été avec nous ce matin.